Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est tiers Toujours. Présent, le lundi, vous connaissez ces Culture Bull, c'est une émission un peu particulière parce que je suis tout seul ce soir, je n'ai pas d'invité je n'ai pas euh, de chroniqueur oui j'en ai toujours un caché dans l'ombre pour le moment, c'est Doug qui est dans le coin qui est le, le, le réalisateur de l'émission qu'on salue bien sûr, mais je ne suis pas tout à fait tout seul parce qu'il y a les fidèles du chat comme d'habitude, bonsoir euh, Geek, bonsoir euh, qui on a, Full cam bonsoir Abbo Ab Bonsoir, on a qui Wipo Bonsoir, c'est parce qu'hier on le connaît. Bonsoir Clark Kent, bonsoir à tous. Comme d'habitude, on a en petite équipe ce, ce lundi. Et ça fait, On va pouvoir se dire des choses yeux dans les yeux. On va pouvoir être très intime ce soir, vous allez voir. On va commencer par se donner Carlito. Ça fait longtemps, bonsoir Carlito. On va commencer par noter notre lundi. Comme à notre habitude, avec une note entre avec une note entre 1 et 10. Le 0 est interdit. Le 0 ça veut dire c'est c'est mort pour nous. Donc on va se noter notre lundi tranquillement entre 1 et 10. Il faut pas que ce soit trop. 14 sur 10, c'est un peu trop, mon spasquieru. Alors pour moi, perso, euh, ce lundi, je mettrai un petit 4. Ouais, un petit 4. Un bon 9, pi, ok. 5 pour Carlito. 13,5. Non, faut pas dire que c'est trop. Sinon les gens ils vont ils vont t'en donner moins, faut euh, le 7, c'est pas mal. Zéro, c'est pour les fans de, de santé. <rire> T'as un coquin Clark sais, on en a parlé ce matin sur mon Discord justement de la descente de Saint-Etienne. Mais ce n'est pas le lieu ni le moment pour en parler. Je vois que les lundis, bon ça varie assez, il euh, y a tout, il y a à boire et à manger, Clarken 6 au final, ok, Bah, ça a l'air pas mal. À la fin de l'émission, comme d'habitude, vous allez être à 10 sur 10, c'est l'objectif de Culture Bulle. Euh, de discuter, de se mettre dans des bonnes vibes, de bien chiller ensemble, surtout aujourd'hui. Si je vous rappelle encore une fois que c'est une émission un peu particulière parce que je suis seul aux commandes, euh, je n'ai pas d'invité, je n'ai pas de, on va pas dire de chroniqueur, mais de co-présentateur, ça va être plus cool. Exceptez-vous, bien sûr, les gens qui, qui les, le chat qui, qui sont présents tous les lundis, je vous remercie vraiment, on voit qui sont les fidèles et euh, vous inquiétez pas. On voit, on se sait, on vous remercie chaleureusement. Et bien sûr, notre réalisateur qui est Doug, qui viendra peut-être nous faire un petit coucou tout à l'heure. Ça dépend de comment se déroule l'émission. En tout cas, l'émission, ça va être simple. On va faire le petit sommaire, comme d'habitude. On va parler tout d'abord, euh, on va enchaîner tout d'abord. Premièrement, on va voir les news, les news de la semaine, ce qui s'est passé dans le monde de la culture, de la culture. Ce qui s'est passé dans le monde de la culture. Euh, et pas que, vous allez voir il y a des choses qui sont qui sont pas mal surprenantes et il y a un, notamment un petit cadeau pour vous, bonsoir Sandrine, bienvenue à bord merci d'être là il euh, y a pas mal de choses qu'on a à vous proposer ce soir, donc je disais dans les news ensuite nous parlerons euh, d'un formidable webtoon disponible chez Webtoon Factory, il s'agit de Barouf, on va vous le pitcher, on va vous montrer un teaser, on va vous montrer pas mal de choses au, su au sujet de ce webtoon et on va bien sûr euh, vous donner notre avis sur euh, sur ce webtoon. Ensuite, eh il ben, y aura un concours. L'émission ne va pas être longue, il vous ment pas, l'émission ne va pas être longue, mais je me suis dit en préparant l'émission tout à l'heure qu'il fallait que ce soit une émission où on échange beaucoup, et notamment sur euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait depuis maintenant une saison, au 20ème épisode de Culture Bulle, on a pas mal baroudé ensemble, et on va euh, je pense qu'il est temps qu'on échange, qu'on se dise les choses yeux dans les yeux, euh, ce que vous avez lu comme œuvre euh, lorsqu'on vous a proposé des œuvres, des œuvres ici, lorsqu'on vous a conseillé des œuvres, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu, si vous avez reçu vos cadeaux, etc. etc. Bref, c'est vraiment une émission très chill sans pression. Vous allez voir la chance peu speed, comme d'habitude, comme en début d'émission, comme à mon habitude, mais ça va être de plus en plus cool. Alors, j'ai une question, Sandrine, qui me demande comment je vais. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, mon lundi, c'est un petit 4 sur 10, mais je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. On va pouvoir commencer avec la première news de la soirée. Excusez-moi, la première news de la soirée. Nous allons parler du retour, du retour tant attendu d'un mangaka hors du commun. Euh, d'un mangaka qui s'appelle Togashi. Pour cela, je vais vous raconter un peu l'histoire de son retour. Togashi, il faut savoir que c'est un mangaka qui qui est en pause depuis pas mal de temps, qui est en pause depuis maintenant 3-4 ans, même peut-être 5, je sais plus exactement. Mais tout a commencé le 24 mai euh, le petit monde du manga s'est réveillé en ébullition, les japonais spéculaient sur une rumeur, apparemment Togashi aurait secrètement ouvert un compte Twitter. Rien de fou pour le moment, sauf que ça pourrait annoncer le retour d'un manga euh, que tant de fans attendent, il s'agit de Hunter x Hunter dont il est l'auteur justement. Alors vous connaissez les réseaux sociaux, ils ont pas pu s'empêcher de faire leur petite enquête, euh, une enquête du style, euh, une enquête digne de détective Conan, Conan même. Ils ont pas pu s'empêcher de faire leur enquête et ils se sont rendus compte, euh, je dis détective Conan, mais on parle quand même de gens qui sont pas capables de trouver leur télécommande chez eux, mais bon c'est un, <rire> un autre sujet. Mais il euh, s'est avéré qu'ils ont quand même réussi à trouver euh, que Murata suivait ce compte-là, Murata qui est un auteur du, du, du manga One Punch Man et qui est très très connu aussi. Donc ça y est, ça, ça en était assez pour euh, pour pour la Twitterosphère et qui a continué à spéculer jusqu'à que la Shueisha, jusqu'à ce que la Shueisha confirme le bail et c'est bel et bien Togashi qui se cache derrière ce ce compte Twitter. Euh, ce qui est magnifique dans cette news-là, c'est que en 24 heures il est devenu le, en trois jours, excusez-moi, il est devenu le mangaka le plus suivi de Twitter avec aujourd'hui, il cumule pas moins de 2 400 000 abonnés. Alors, c'est, c'est dire l'attente. Vous voyez, là, c'est noté 2 400 000 abonnés. C'est vraiment dire l'attente qu'il y a autour de Hunter x Hunter. Je sais pas si beaucoup l'ont lu, si beaucoup ont vu, euh, Hunter x Hunter, mais en tout cas, moi, je suis totalement fan de ce manga-là et savoir qu'il va y avoir une suite à ce manga-là il y avait euh, il y avait justement ça s'est arrêté euh, à, à un arc euh, où il partait en croisière je sais pas où dans un monde perdu ça s'est ça s'est arrêté là il y a trois quatre ans et aujourd'hui de savoir que ça reprend sachant que Tog Togashi nous a tous euh, un peu laissé en chien il faut dire les termes il nous a un peu laissé en galère sur son œuvre et ben moi personnellement je suis très très content que ça reprenne et euh, je pense que là, pas mal de, de que tout l'univers du manga est heureux que ça reprenne. Dites-moi si vous suivez Hunter x Hunter et surtout si vous kiffez euh, l'anime ou le manga. J'ai vu a Geek with a Beur justement avec une autre question qui me parle il me semble qu'il me parle de Manchuria Opium Squad. Je ne reste pas les amis j'ai un Manchuria dévoré et surtout une très grosse journée demain. Chermont tu peux le balancer ton Discord, j'irai faire un tour avec plaisir. Euh, mon Discord, tu te rends sur mon Instagram et tu vas trouver mon Discord sans problème, tu es le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus sur mon Discord bien sûr. Belle soirée à toi euh, a Geek with a Bird et euh, bon courage pour le taf demain, le demain alors moi je disais que personnellement j'étais très très fan de Hunter x Hunter mais pas que il a fait aussi Yu Yu Hakusho qui est aussi une masterclass en manga même si je vous l'ai dit la dernière fois je n'étais pas à Carlito à balancer mon discord quel crack, on a plusieurs modérateurs ce soir <rire> euh, on a plusieurs euh, modérateurs et justement je vous disais que Yu Yu là, dans les émissions précédentes je disais que je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas vu non plus et qu'il y avait une super édition qui était en cours chez Kana et que j'allais sûrement la dévorer à un moment ou à un autre, il faudrait que, que je trouve, puis trouver le temps pour voir tout ça on continue avec la seconde news la seconde news qui n'en est pas une, c'est juste un rappel euh, on a fait une émission il y a 2-3 semaines euh, sur un webtoon de Rours qui s'appelle Orage. et ben, ça y est, j'ai commencé à le, à le, j'ai commencé à le dévorer. Je vous rappelle que Orage, c'est, euh, c'est la suite de Boulonnes. C'est un autre webtoon qui est disponible sur Webtoon Factory en totalité pour cette fois, et qu'il y a eu une espèce d'ellipse entre ces deux webtoons-là, et que donc Orage fait suite à Boulonnes. Je vais vous lire rapidement le pitch euh, d'Orage pour ceux qui ont manqué la dernière émission, et vous allez voir que vous allez kiffer. Après cette année dans, dans l'école des monstres, Boulonnes. Orage et ses amis sont en stage de fin d'études. Rien de bien complexe en principe, il s'agit surtout d'un entraînement pour le tournoi des trois héros. Véritable examen de fin de cursus. Mais lors d'une mission de routine, Orage rentre contre son gré et le temps d'un instant dans les enfers. La plus grande prison magique, in extremis, il s'en échappe, non sans rapporter un petit souvenir, un esprit maléfique, Jello. C'est alors accroché à sa cape et va le hanter. Bref, il va en enfer, Orage il va en enfer et il revient avec un espèce de un espèce de démon maléfique euh, qui n'aurait qu pas dû sortir des enfers et ça va être le fil conducteur de toute cette série. Pourquoi on reparle d'Orage aujourd'hui C'est parce que j'ai lu les cinq premiers et je vous promets, j'ai parlé, j'ai toujours parlé de quelques de quelques webtoons que j'ai beaucoup sollicité, euh, comme euh, le grand retournement, j'ai toujours tendance, je suis toujours à deux doigts de dire le grand remplacement, mais le grand retournement justement, qui euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et pour le coup, Orage rentre aussi, commence à rentrer dans ce club très fermé des webtoons que j'apprécie. Je pense que je suis comme vous, j'ai pas une grosse culture webtoon, j'ai pas une grosse culture Webtoon, c'est dire que Solo Leveling, j'ai dû lire quelques, quelques épisodes, pas plus, qui est quand même le gros, gros, gros, la mastodonte du, du Webtoon. Mais c'est vrai que Orage, euh, ça commence très, très bien. Alors c'est disponible sur Webtoon Factory, l'application, je pense qu'on peut vous remettre les liens, que vous allez pouvoir justement euh, jeter un oeil, rejeter un oeil, ou réapprécier Boulante tout d'abord et Orage. Euh, de mémoire, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier pour apprécier le deuxième, vous pouvez euh, commencer directement Orage si vous ne voulez pas lire Boulogne, ou vous pouvez commencer depuis le début avec Boulogne et enchaîner Orage derrière, mais en tout cas, euh, en tout cas encore une fois, je n'ai pas une grosse culture webtoon, mais c'est vrai que pour le moment, le grand retournement est le début de la saison 2 de Orage, je suis vraiment, vraiment, vraiment dedans. Téléchargez l'application Webtoon Factory euh, sur Android ou sur euh, Apple, comme vous voulez, sur euh, iOS. Vous pouvez même y aller, il me semble que vous pouvez y aller directement de votre navigateur Internet et aller vous faire votre idée sur Orage qui est un shonen qui est vraiment, vraiment, vraiment bien euh, dessiné. Il y a même l'émission qui est disponible. Il y a le replay de l'émission qui est disponible sur YouTube et ce qui nous amène à notre troisième news, c'est que Enfin, toutes les émissions sont disponibles. Toutes les émissions Culture Bulle sont dorénavant disponibles sur YouTube. Euh, vous pouvez replonger la tête dans tous, tous les sujets sur, sur lesquels on a sciencé. Vous allez voir. Il y a pas mal de choses à revoir. Euh, on a eu pas mal d'invités, c'est une chose dont je suis vraiment, vraiment très fier. On a eu pas mal d'invités, euh, des invités prestigieux en plus. Je pense notamment à l'ermite moderne, j'allais dire l'ermite Panet, c'est Dif, ça c'est quelqu'un d'autre. À l'ermite moderne, je pense à Shedli, Denis Bajram, Denis Lapierre, le chef otaku, Blanche-Eve, Nota Bene, m'a écrit. Morgan Di Salvia, Jeff Legrand, Sullivan Rouault, Benjamin Benetto et Jean-Louis Daugé. On a eu Rours aussi récemment et la semaine dernière on a eu, euh, on a eu, euh, il me semble Boumé et l'auteur, euh, de Luca. C'était vraiment, on a vraiment fait une belle saison. Euh, moi, je suis content de, de continuer à faire cette émission-là et je suis surtout content de voir le chemin qu'on a traversé ensemble. Euh, qu a, je me suis posé une question tout à l'heure, peut-être qu'on. ça va être trop long pour faire un sondage, vous allez répondre directement dans le chat. Euh, quelle est l'émission, les, les fidèles de l'émission, quelle est l'émission que vous avez préférée jusqu'à maintenant Quelle est l'émission euh, de Culture Bulle On en est à la 20e émission, ce qui n'est pas rien euh, pour une émission, c'est même plutôt très cool. Moi, j'en suis très, très fier et je suis très, très fier de vous avoir avec moi. Quelle est l'émission, dans toutes celles que je viens de citer, que vous avez que vous avez préférée jusqu'à maintenant Alors, je vous répète, on a eu une émission avec l'ermite, on a eu une émission avec Shedley, on a eu une émission avec Denis Bajram, on a eu Denis Lapierre, on a eu Le Chef Otaku, on a eu Blanche et Ève, on a eu Nota Bene, on a eu Maïkri, on a eu Morgan Di Salvia, on a eu Jeff Legrand, on a eu Sylvain Rouault, on a eu Benjamin Benetto et Jean-Louis Daugé. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu encore on a, eu, euh, on a eu Rours, justement, on parlait d'orage, on a eu Rours, et on a eu euh, Boume Sama. Personnellement, je vous donner mon avis après, lorsque vous m'aurez donné votre avis, euh, pour Space c'est celle avec l'Hermite qui était très très cool. Ouais, c'était dans les premières d'ailleurs. C'était vraiment, c'était dans les premières, celle avec... Euh, avec c'était vraiment dans les premières. Euh, Carlito qui dit nota et otaku, ok, qui dit donc nota Bene et le chef otaku. Sandrine qui dit Luca, Luca qui était, c'était vraiment cool aussi l'émission avec euh, avec Luca, c'était vraiment bien parce qu'on a on a vraiment pu euh, croiser le monde euh, le monde euh, le monde euh, de la bande dessinée et euh, et le, le foot IRL. Et euh... après je vous mens pas que l'émission en soi même on est vraiment cette saison là j'espère qu'on est en, on un, peu en, en on un peu en rodage on est un peu en rodage on est un peu en train d'aguerrir d'aguerrir le truc de prendre, nos, de prendre nos marques etc et j'espère que la saison 2 sera aussi bien voire mieux que la saison 1 en tout cas Bruno Dequiez c'était un vrai crack, c'était vraiment bien avec Lucas moi pour ma part je vais vous donner mon avis maintenant, quelle émission j'ai préférée. L'émission sur Michel Vaillant, la série Michel Vaillant était lourde aussi. Avec Jean-Louis Daugé, pour le coup, c'était vraiment pas mal aussi. C'était euh, très technique pour moi parce que je connaissais pas plus que ça l'univers de Michel Vaillant. Donc j'ai dû beaucoup, beaucoup euh, bosser cette émission. Je dis pas que les autres émissions, je les bosse moi, mais je, je connais un peu plus mon sujet, on va dire ça comme ça. Et du coup, l'émission avec Michel Vaillant, j'ai dû euh, lire euh, des livres qui étaient, euh, enfin des bandes dessinées qui étaient un peu plus loin dans le temps avec des styles un peu moins évidents aujourd'hui et qui sont un peu moins digestes que de ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui. Et euh, rentrer dans le délire, avec ça, vous savez, c'est comme regarder un film des années 80, tu mets un peu de temps à rentrer dans le délire et après tu es dedans. Et euh, là, toute l'efficacité de Michel Vaillant, c'est qu'avec la saison 2, déjà la saison 1, tu rentres dans le délire, tu es dedans, tu es barré dedans au bout d'un moment, mais après avec la saison 2, tu es dans la modernité à, à 100%, et c'est très bien aussi, j'ai plus de batterie dans mon casque, il faut que je fasse attention, je vais donc le brancher. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'un casque. Euh, attendez deux secondes, excusez-moi. Voilà. Il s'est éteint le grand en plus. D'ailleurs en parlant de casque, on n'a pas eu, on parlait d'orage tout à l'heure, on avait un beau teaser à diffuser, on ne l'a pas diffusé. Ce sont les aléas du, du direct, on vous rediffusera tout à l'heure lorsque je vous aurai donné euh, mon avis justement sur mon émission Culture Bull préférée depuis le début de la saison. Euh, mon émission préférée à moi, je pense que ça ne va pas être une surprise pour tout le monde vu la longueur, le temps qu'elle a duré l'émission. J'étais en kiff total. C'était l'émission avec Nota Bene. J'ai vraiment kiffé l'émission avec Nota Bene parce que je suis un gros, un gros, gros fan d'histoire d'histoire, je suis vraiment un fan d'histoire, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est histoire, et j'aime aussi euh, énormément le manga Manchuria Opium Squad, dont on a parlé énormément de fois ici, qui est vraiment pour moi le, le Breaking Bad du manga, on l'a déjà dit, on le redit, mais c'est surtout et c'est aussi et surtout mon coup de cœur manga de ce début d'année, euh, de ce premier semestre, je sais pas si on peut déjà parler en semestre, mais aussi de ma fin d'année 2021, dès le tome 1 j'ai été dedans. Et c'est vrai que lorsque Sébastien Agoguet m'a parlé euh, de faire une émission avec Nota Bene, j'étais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment content que ça se fasse. En vérité, j'ai même, euh, j'ai même dans un délire lointain, euh, j'observais un peu ce que faisait Nota Bene et je rêve d'une émission, pas d'une émission, mais peut-être d'une vidéo de Nota Bene qui la fasse, euh, qui fasse une émission au Sénégal à Gorée pour raconter un peu cette histoire-là au public, euh, au public français, pour raconter un peu l'histoire de Gorée. Et donc, j'étais si vraiment dans un kiff, en train de regarder ses skills et en même temps voir comment il expliquait la Montchourie et penser à ce projet-là, ce serait, ce serait vraiment, vraiment cool. En tout cas. Euh, pour ma part, mon émission préférée, c'était vra vraiment du coup l'émission avec Nota Bene. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à toujours nous dire en commentaire quelle a été votre émission préférée. N'hésitez pas non plus à partager le lien YouTube qu'on va vous mettre maintenant dans le chat à vos proches qui ont raté les émissions. Dites-leur qu'il y a une émission cool qui s'appelle Culture Bulle, une émission incroyable qui s'appelle Culture Bulle, qui est disponible sur Twitch et qui parle de culture manga webtoon et et, et et bande dessinée bien sûr. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, euh, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous abonner, c'est autre chose. On n'est pas pour les abonnements ici, on n'a pas besoin de ça, on est vraiment là pour donner de la culture à 100% chez Dupuis Direct. Et donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Dupuis Direct, on est là tous les lundis, ça s'appelle Culture Bulle, et on passe de bons moments ensemble. N'hésitez pas à aller voir donc les replays. C'était la troisième news de la soirée. On va pouvoir parler. de rappeur de malade, si jamais. Ah merci, ça fait plaisir. Là c'est pas ma casquette de rappeur là, c'est ma deuxième casquette, euh, ma deuxième casquette de fan de manga, de bande dessinée et de et de webtoon pour le coup. Alors, on va pouvoir passer au dossier de la soirée. C'est une émission qui qui rush un peu, qui est vraiment pas mal. Mais comme je vous ai dit, c'est une émission qui va être basée sur l'échange. Avant de passer au dossier de la soirée, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Orage et qu'on diffuse si possible mon Doug, qu'on diffuse pourquoi pas le teaser de d'Orage. vraiment pas mal, pas mal. franchement c'est vraiment pas mal j'ai une question que je me posais tout à l'heure que je vais vous pro, que je vais je vais en profiter pour vous la poser maintenant qu'on avait orage est-ce que vous jetez un œil sur les œuvres qu'on vous conseille si oui lesquelles vous ont le plus plu jusqu'à maintenant euh, j'aimerais bien le savoir je sais qu'on vous a conseillé pas mal de choses on a parlé de Manchuria, on a parlé d'orage on a parlé de on a parlé de quoi encore on a vraiment fait le tour de, de pas mal d'oeuvres, j'ai une mémoire. On a parlé de Luca, on a parlé de Michel Vaillant, on a parlé de, on a parlé du Grand Retournement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'oeuvres euh, qu'on vous a présentées dans Culture Bulle. Est-ce que vous avez pris le temps de les lire, euh, de vous au moins jeter un œil, Oui ou non C'est votre faux faute si j'ai pris Malgod à la librairie. Hein on a parlé de Primal Goals aussi, qui est pas mal. On a vraiment, on a vraiment découvert beaucoup d'oeuvres. J'ai fait l'acquisition de Spirou, très bien. Spirou, c'est vraiment pas mal. L'édition de Spirou qui est là, je crois. Tu dois l'avoir quelque part. Ah. Attendez, bougez pas, j'arrive. On a le centenaire de Spirou. Je pense que pour beaucoup, euh, le journal de Spirou, c'est une référence. On a le, le, le, le, le tome 100. Je ne sais pas si on peut appeler ça un 100. Non, pour les 100 ans, excusez-moi. On a le, le journal de Spirou pour les 100 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à lire dessus. On a fait pas mal d'autres choses. J'ai tellement galéré à le récupérer. C'est parce m'a raconté une anecdote. Peut-être que tu peux venir la, la raconter. Euh, U4, Sandrine aussi. En, Sandrine qui est une vraie une vraie aficionados. Sandrine, honnêtement, t'es es, es, es, es, es pleine de rêves. Je te kiffe. Merci. Peut-être que SpaceKeyrou, tu peux venir raconter ton anecdote sur euh, sur Spirou, histoire qu'on passe un petit moment entre nous. Est-ce que tu peux apparaître à l'écran, euh, mon petit Space On t'entend pas et bonsoir. Alors bonsoir. Alors je vous le présente, c'est Space Errou, c'est notre réalisateur, c'est celui qui fait qu'on peut passer des images, qu'on passe des teasers, euh, quand il y a un coup, c'est lui qui gère, etc. C'est la première fois qu'on l'a à l'image. Euh, c'est, c'est, moi je suis assez content de t'avoir avec nous. Pour le coup, en plus t'as un setup de malade. Tu vas montrer tout à l'heure. Et surtout ce soir, tu as une petite histoire à nous raconter à propos euh, de ton acquisition donc euh, du centenaire du, du journal de Spirou. Oui, la galère, la, galère sans, la galère sans fin. Euh, bonjour tout le monde et coucou Micron. Yes. Euh, ouais, alors au début j'entends parler de ce spécial euh, centième euh, anniversaire parce que alors, du coup on fait l'émission ensemble. Euh, on avait des visuels euh, qui, euh, qui collaient avec ça d'ailleurs. Il bon, faut, faut que je la ressorte. Mais euh, tu te souviens de ce, ce fond blanc avec tous les visages de tout plein de personnages et tout ça Bien sûr, oui. Et euh, moi, je vais dans ma librairie habituelle et je leur dis bonjour, vous avez. Euh... Ah non, c'était ah, bien avant ça. Euh, je vais dans une librairie, euh, j'étais en voyage euh, parce que je devais partir, euh, je ne sais plus, à Lyon ou euh, j'étais en déplacement. Et euh, je rentre et je lui dis bonjour, vous avez le journal de Spirou Mais qui me fait le quoi Le journal de Spirou. <rire> il me fait euh... oui, j'ai ça, il me sort le nouvel Ops. <rire> Ça commence bien. Déjà, déjà, je me... Le mec, tu demandes une glace, il te sort un kebab, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, un kebab, mais de droite en plus, tu vois. Et euh... <rire> il me fait, il dit, mais non, non, le euh, Spirou, il fait les, la bande dessinée, il me fait, ah oui, oui, attendez, regardez, les trucs pour les enfants, c'est là, et il me montre les trucs, genre, euh, euh, je, sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Tom, Tom et Nana, enfants. tout ça. Ah non, non, non, mais vraiment, plus bas, encore vraiment, euh, du, du 3 ans, quoi, tu vois. Et je me ouais. dis, ouais. Ouais je vais repasser plus tard euh, et je, je vais dans ma librairie habituelle, je leur dis mmh. bonjour vous avez le journal de Spiro, le mec il me fait, évidemment je fais, ah, il me montre tout ça, je lui dis, bah écoutez je vais en prendre deux comme ça j'en prends un pour mon père qui est un, qui est un grand le, lecteur de BD j'arrive, yes. je rentre chez moi, fier d'avoir mon épisode spécial euh, 100 ans, <rire> et puis je le montre à Dupuis, j'envoie une photo en disant je l'ai eu en retard, mais je l'ai eu, et ils me disent euh, ah mais c'est pas celui-là <rire> et tu sais, ce que le plus ouf, c'est que tu as bossé sur l'émission, donc je me disais, moi, dans la tête, tu devais avoir la cover dans la tête. Quand tu m'as oui. raconté ça, j'étais. <rire> en fait, c'était la cover, c'était la cover des visuels qu'on a utilisé, mais c'était le méga Spirou, pas le Spirou Spirou. D'accord, ok, d'accord. <rire> d'accord, d'accord. Et j'ai fini par la voir il y a une semaine et demie. Attention, bah, c'était il y a deux mois, quoi. <rire> Bah, bah, l'essentiel, c'est que, c'est que tu l'aies eu aujourd'hui. Et je pense que l'essentiel, surtout, c'est que tu puisses changer de libraire assez rapidement. Parce que s'il si te sort, euh, tu te Spirou, il demande Spirou, il te sort le nouvel op, c'est un peu, c'est un peu technique. Euh, ben ça, c'est le problème quand tu <rire> c'était pas mon libraire, mon libraire habituel, c'était un, un relais. Donc, les mecs, sont à peu près à en foutre des, ouais, bien des, sûr. Euh, des, des magazines. Donc euh... <rire> Sandrine, toujours aussi pointu, qui nous dit que oui, le méga à 5,90€ au lieu du classique à 2,90€. Exactement. Donc, du en coup, tout tu vas pouvoir 4 Spirou, là. 4 Spirou, ouais. Mais bah, du coup, tu vas pouvoir peut-être en offrir à quelqu'un, non Ou tu les gardes tous pour toi euh, bah, du coup, je vais il y en a un de chaque, enfin deux de chaque. Ouais. Je, vais les filer ouais. à, je vais les filer à mon père. Ouais. <rire> Bienvenue, on l'embrasse, on tu, tu l'embrasseras de notre part et de la part à, de la part ben surtout de moi. Tiens, je ne sais pas si le chat a droit, mais déjà de moi, c'est déjà pas mal. On va pouvoir passer à la suite de l'émission, mon Doug. Bienvenue à bord, comme on dit. Enfin à bord, c'est un peu ton vaisseau, c'est un peu toi qui est dans qui est dans la salle des machines. D'ailleurs, dis-nous euh, quel est le quel est l'émission le, le, que tu as préférée, toi Eh ben, euh, celle avec Claire on s'était bien marré ouais euh, je l'avais trouvé très très cool celle avec Nota Bene qui était hyper intéressante aussi enfin euh, ouais. c'était euh, tout bien en fait il y a vraiment des découvertes à chaque fois euh, euh, et beaucoup trop de trucs qui me donnent envie de dépenser des thunes à chaque fois que je vais à ma librairie du coup <rire> j'évite d'aller dans ma librairie parce que c'est un horrible. piège <rire> c'est un piège faut pas il faut dire c'est exactement ça en fait euh, tu as bien résumé l'émission nous on est là que pour vous donner envie et vous orienter un peu vers des œuvres qu'on que, qu qu on croit que si vous êtes là, c'est que vous avez un peu, à peu près, les les mêmes goûts que nous. Et on essaye de vous orienter dans les librairies. C'est vrai que même moi, quand je passe euh, dans en librairie, je repère plus facilement les œuvres du puits ou les œuvres Vega du puits justement, depuis que je fais cette émission. On espère que c'est la même pour vous. Et l'essentiel, c'est que vous prenez un maximum de kiff. Donc, tu disais celle avec l'Hermite, il me semble que c'était la deuxième de la saison, non Ah oh oui, c'était au début, ouais. C'était au début. C'était début. C'est au tout début moi j'ai kiffé aussi, mais j'étais un peu dans le show, j'étais pas encore en maîtrise totale de mon mmh. environnement, et du coup j'étais un peu dans, dans encore dans le, dans le stress des, des, des débuts d'émission, et je l'ai euh, comment dire, j'ai pas pu la savourer en fait à cause de ça. J'ai pas pu la savourer. Tôt, trop stressé peut-être. Stressé au début, et surtout j'ai euh, peur de faire euh, des gaffes. Euh, nous, moi je suis un gros gros fan de manga tout ça, et c'est vrai que quand tu te retrouves entre Sébastien et euh, l'ami qui sont vraiment des gens très très pointus, mmh. tu te dis attention, faut pas que je dise une connerie parce que parce que nous on est on est fan de manga mais on va pas te dire euh, par exemple quel quel crayon a utilisé tel et tel mangaka et eux ouais. ils ont c'est fou là. <rire> c'est intéressant aussi euh, tu vois dans les dans les émissions c'est souvent des duos qui euh, qui se créent c'est pour ça que c'est bien aussi que euh, que tu sois souvent accompagné de de quelqu'un de chez Dupuis. Ouais. euh, t'as, souvent ce duo, euh, euh, néophyte et, euh, et expérimentaire. Bien sûr. Euh, euh, Bien sûr. Que, que t'es néophyte, euh, mais. Tu, même s'il y a des sujets que tu maîtrises pas le fait d'avoir quelqu'un qui est dedans euh, c'est le duo Fred et Jamy en fait les deux ils s'y connaissent ouais. mais il y en a un qui fait genre bah alors euh, Jamy comment on fait et euh, ça, crée, ça crée ce dialogue bah, c'est comme ça ouais. bah, bien sûr, bah, sûr c'est aussi le, le pourquoi on l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est aussi le pourquoi j'ai accepté de faire cette émission parce que en ma, ma culture bande dessinée est bien sûr un peu plus basse que ma culture manga ou, euh, et ma culture webtoon aussi est un peu plus basse que ma culture manga en général mais lorsqu'on m'a proposé d'animer cette émission moi je me suis dit que ça allait être l'occasion d'apprendre tout plein de trucs de voir tout plein d'univers des, des, des, euh, aussi tu vois aussi hauteur donc ça, ça me ça me ça me met dedans ça me fait découvrir tout plein de trucs et je suis une véritable éponge aussi de mon côté et il y a une grosse valeur ajoutée pour moi et j'espère tout simplement qu'on arrive à la transmettre à, à ceux qui regardent l'émission et qu'ils arrivent à prendre autant de kiff euh, que nous en découvrant des œuvres euh, Doug Ouais. rue on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir parler euh, de l'oeuvre qui nous a réunis ce soir. Euh, de l'œuvre qui nous a réunis ce soir, c'est un webtoon qui est disponible chez Webtoon Factory. Il me semble que les trois premiers épisodes sont disponibles et ça s'appelle Barouf. Est-ce que je reste avec toi Oui, reste avec moi, okay. tu, tu es ici chez toi. Maintenant que tu es là, tu, tu restes à <rire> 1000% mon gars. Alors ça s'appelle Barouf. C'est ça la parution a commencé du coup il y a trois semaines il me semble c'est un webtoon français, qui sont les auteurs je ne m'en souviens plus, c'est de David Pulse et de Elias Et je vais vous faire le pitch très rapidement, je vais vous lire le pitch je ne prends plus de risques maintenant, je vous lis le pitch Ouais. la cover est vraiment pas mal la cover est vraiment cool si tu peux rester sur la cover, Doug s'il te plaît la cover est vraiment cool, moi j'aime beaucoup le trait de l'auteur en tout cas j'aime beaucoup le... <rire> oh, vous on en, voilà, en live, et là, vous voyez plus, les... On vous... Voile, on peut me juger, <rire> là, maintenant. Ouais, jugez le fort, jugez le fort, fort, fort. Faites-le rougir un peu. Alors, moi, j'aime beaucoup le trait, je trouve ça super, euh, super cool. On dirait un peu, encore une fois, un peu comme Louquin, on dirait un. Un très, très, très animé, très dessin animé. Et du coup, ça a attiré mon oeil lorsque j'ai vu la cover sur euh, sur Webtoon Factory. Je vais vous lire le pitch. Vous allez pouvoir vous faire votre première idée. et Après, pour pour compléter mon pitch, on va vous diffuser le, le trailer. « Depuis la disparition du Moine Piece, leader adoré et pacifique, les terres de Castana sont gangrénées par la violence. Quatre héros accablent désormais le pays en se livrant des guerres incessantes. C'est dans un endroit reculé, bien loin de ces affrontements sanglants, affrontements, sanglants, excusez-moi, que le petit Cureuil grandit élevé par le persécuteur dans, la, dans le culte de la paix. Mais quand la cruauté du pays les rattrape, Cureuil se voit obligé de faire face à cette barbarie dont il a jusqu'alors été protégé. » Alors vous avez dû, vous avez dû capter, euh, justement lorsque je lisais, c'est marqué « On te juge fort ». Micron il dit « te juge ». Oui, euh, mais donc. ça il me juge tout le temps. Là. <rire> donc vous avez dû remarquer justement dans, dans le pitch, dans ce petit pitch que j'ai lu avec précision, et qu'il y a pas mal de jeux de mots et c'est un, un des traits caractéristiques de la série. On, revient, on reviendra dessus après vous avoir diffusé le teaser. C'est parti. Et c'est là où normalement... Voilà. C'est là où normalement, Pat Le Guen il aurait réussi lui. <rire> j'ai oublié de le... Me... après la paix la baston ça on dit long ça on dit très très long ça ressemble c'est vraiment euh, un shonen. pour le moment ça, ça démarre comme un comme un vrai pur shonen qu'on aime et euh, doug a eu l'occasion de le lire aussi on, on s'est dit qu'il allait qu'il allait lire comme en vérité on a fait genre improvisé mais on savait plus ou moins que doug allait participer à l'émission ce soir du coup on va pouvoir avoir l'avis de doug ce soir qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as pensé qu'as tu pensé des trois premiers épisodes pas ouf, eh ben euh, pour l'instant je trouve ça très cool. Il euh, y a un côté euh, où on sent que ça va être violent, euh, que va y avoir des vrais affrontements, des vraies batailles, des vrais... enfin euh, que ça c'est pas euh, c'est euh, comme tu, tu parlais de shonen parce que il y a aussi cette partie euh, qui est très légère, mais il ouais. y, y a un vrai équilibre entre ça va être violent dans les combats et en même temps il y a énormément d'humour et il euh, y a des jeux de mots partout. Euh, dans tous les noms de, de chaque personnage, il <rire> y a des jeux de mots. Euh, ouais. Et euh, ouais, il y, ben, y a ce truc là où, euh, où euh, comme plein, enfin, j'ai pas d'exemple de sérieux de films, mais tu sais où c'est très violent, ou peut-être comme des jeux de rôle, comme euh, une Nominée Sataniste, où c'est très violent et ouais. en même temps c'est très drôle, donc ça allège un peu le truc d'accord. Moi, j'ai à peu près le même avis que toi. Les jeux de mots, au début, lorsque tu rentres dans, dans, dans, dans ce webtoon là, j'allais dire ce manga, excusez-moi. Lorsque tu rentres dans ce webtoon là, c'est vrai que, au début, tu dis, ah, le premier jeu de mots, tu dis ah c'est drôle. Le deuxième jeu de mots, tu dis ah mais c'est vraiment un, un trait récurrent. Récurrent, excusez-moi. Donc tu as un peu le. À chaque fois que tu vois une nouvelle tête qui apparaît, tu te dis attends mais ça va être quoi son son son à lui ?» et à chaque fois tu es, es à peu près es, ils arrivent il arrive ils arrivent à te surprendre. Donc euh, moi ce qui m'a en premier euh, ce qui me plaît de plus dans cette dans cette œuvre c'est vraiment le trait euh, des auteurs c'est vraiment le trait le côté un peu euh, bande dessinée. On va pouvoir vous mettre d'autres images. Pour que vous vous en rendiez compte, et c'est aussi, comme tu l'as dit, Doug, c'est qu'il y a un côté euh, très, euh, comment dire, très peace, très paix, et euh, quand ça s'énerve, ça s'énerve vraiment. Ça veut dire euh, lorsque tu as des, des des attaques ou des pouvoirs, comme on peut le voir là, c'est vraiment en mode euh, très bien colorisé, très, très très très très joli à voir, et ils, ils exploitent euh, aussi la verticalité du webtoon euh, à, à perfection, très très bien aussi il y a des dessins euh, j'ai surpassé de enfin des des cases je dessus deux trois fois coup, en disant, oh, oh, ouais. vraiment et là tu qui commence vraiment euh, à entrer dans le webtoon c'est euh, c'est vraiment vraiment ouais. cool Absolument et là vous voyez le, le héros de shonen qui s'appelle Cureuil pour le coup pour écureuil donc je vous fais je vous fais pas le truc et euh, en gros c'est un peu le côté un peu kawaii qu'il y a dans ce dans cette amine là et voilà tout de suite après vous avez un petit peu le, le côté badass qui qui apparaît quasiment aussitôt en tout cas ça s'appelle euh, Barouf c'est disponible sur Webtoon Factory pour le moment il y a trois épisodes moi j'ai l'occasion j'ai l'occasion d'en lire cinq pour le moment euh, du coup je suis un peu plus loin que toi Spass mmh. et je pense, il me semble que c'est à l'épisode 4 où ça se barre vraiment en cacahuète. donc euh, sans, sans te spoiler plus que ça mais si c'est un shonen, tu te doutes bien qu'à un moment ça va quand même accélérer euh, et donc à partir de l'épisode 4 et 5 ça se barre vraiment vraiment en cacahuète et ça devient très très costaud aussi bien visuellement, vu que c'est déjà très appliqué visuellement en temps calme mais ensuite, euh, lorsque ça commence à se castagner, et t es, t es, t es, tu entres en mode, j'ai envie de protéger le petit cureuil euh, dans ce qui va lui arriver, dans ce qui va se passer dans, dans ce, dans ce webtoon-là. En tout cas, ça s'appelle Barouf, c'est disponible sur Webtoon Factory. Euh, j'espère qu'on pourra accueillir les auteurs euh, dans une prochaine émission, pourquoi pas, euh, il faudrait qu'on en discute avec Eloi et Cédric, mais euh, j'espère vraiment qu'on puisse faire l'émission avec les auteurs. On a parlé ici de faire une émission avec plusieurs euh, auteurs français, euh, étant donné qu'il y en a plein chez Webtoon Factory, je trouve que ce serait intéressant de faire une espèce de table ronde, pourquoi pas, lors lors d'un d'une collégiale, avec des mangakas, des, des, des auteurs de BD, des auteurs de Webtoon, et un peu en discuter. J'étais chez euh, chez Mangetsu il y a deux semaines, trois semaines, euh, pour une émission avec Sullivan Rouault, qu'on a accueilli ici lors d'une émission, donc partie dans leur live aussi. C'est vrai qu'on a pas mal discuté de création française, et je trouve que c'est un sujet... Euh, dont il faut qu'on parle ici. On va voir, on va voir comment on arrive à, à mettre ça en place et on, on vous tiendra au courant en tout cas. D'ailleurs, on vous dit en vous disant qu'on va vous tenir au courant. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Dupuis, que ce soit Dupuis Direct, Dupuis euh, Vega Dupuis ou Webtoon Factory pour être au courant euh, de ce qui arrive dans les prochaines émissions et euh, d'être toujours bien informé, de rester connecté avec nous. On va pouvoir passer euh, à l'agenda des sorties. Ça va vite aujourd'hui, hein. ah ouais. ça va vite, hein, Doug. ça va très vite aujourd'hui, c'est vraiment une émission très chill. Euh, j'ai pas vu s'il y avait des questions d'ailleurs, j'ai essayé de remonter le chat, j'ai pas vu s'il y avait des questions, j'ai été mauvais élève comme d'habitude. Euh, oh, non, non, vive le non, pitch. Vie. Non, j'en ai pas vu, Sandrine qui me branche sur le pitch. Mais ouais, t'as vu Mélan Sandrine il les lit. Ah, voilà, je lis, je me prends plus la tête. Je veux Surtout là, quand on est, un... quand on est en... en petit comité. Je veux pas massacrer les œuvres parce qu'il n'y a pas de filet derrière. tu mmh. D'habitude, tu as Alix qui est là, tu as Seb ou Cédric ou Eloi qui sont là, qui est, qui remontent le niveau un peu. Mais là, je me suis dit, OK, pour pour, pour bien parler des œuvres, je suis tout seul, je vais peut-être les lire euh, euh, directement comme ça. Les gens comprennent bien le message et les pitchs sont souvent écrits par les éditeurs. Donc, tout va bien comme ça. Enfin bon, on va pouvoir passer à l'agenda des sorties. C'est mieux en naturel, direct, tiers en lecture c'est bien la touche tiers ouais la touche tiers ouais ouais ouais ouais. ouais, ouais. je, je la travaille un pas peu tout et en plus euh, c'est pas, c <rire> pas, pas dit... forcément le bon <rire> euh, Ou il se dit hey, mais ça a l'air bien ce qu'il dit là j'ai pas tout compris mais, <rire> <rire> mais ça a l'air ça a l'air cool comme livre il met tellement d'émotions que ça a l'air cool <rire> j'attends le jour où tu vas faire un pitch il va être super mais ce sera pas le bon le bon ouvrage c'est quoi pour la prochaine émission, la prochaine collégiale Je vais écrire un pitch d'une d'une œuvre qui n'existe pas et je vous et je vais vous la balancer. On prend le pari et si ça vous plaît, et eh ben Dupuis va la va la publier. Non, je déconne pour la deuxième partie, mais je vais écrire un pitch, de, je vais écrire un, un banger. <rire> ça va être un banger de dingue et après vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, on va pouvoir parler euh, de la de l'agenda de sortie. On a euh, saison de sang. Euh, qui est une bande dessinée qui sortira donc le 17 juin 2022 une bande dessinée dont Alix nous a déjà parlé qui est assez euh, poétique euh, donc qui sort le 17 juin euh, moi en préparant l'émission j'ai vu le visuel et je me suis dit ah Alix m'en a parlé il va falloir que j'en parle assez rapidement je l'ai pas encore lu mais le pitch m'a charmé en tout cas je vous lis le pitch une petite fille s'avance elle ne sait rien de plus elle doit avancer toujours en ligne droite à travers un monde dangereux superbe fantastique si elle tente de s'arrêter ou de faire demi-tour ou de changer de direction, l'air autour d'elle prend vie et s'anime d'ombres furieuses qui la poussent à reprendre son chemin. Elle est terrifiée mais elle avance vers un destin aussi extraordinaire qu'inattendu. Son seul compagnon, son gardien, est un immense guerrier en armure capable de d'écraser toutes les bêtes et tous les méchants qui se mettent en travers de leur route. Leur périple dure une année, les obstacles sont de moins en moins simples à franchir, ils deviennent plus surnois, elles croisent des colonies, des villes, les gens semblent déterminés à les séparer, à se servir d'elles de manière que ni l'une ni l'autre ne comprennent. C'est très féerique, très poétique, et pourquoi c'est ouf Le petit détail qu'il faut retenir, c'est que le voyage dure un an, et de ce que m'avait dit Alix, c'était euh, une espèce de poésie, me semble, qui est en rapport avec les saisons. Donc, ça me donne vraiment envie de voir ce que ça va donner visuellement. Et euh, pour le coup, ça sort le 17 juin. J'espère qu'on pourra en reparler une fois de plus dans Culture Bulle. Dites-moi si le pitch vous convainc un peu, si ça vous donne envie de le lire. Sandrine, je pense que tu vas l'avoir dans les mains assez rapidement. Cœur de Ferraille, c'est une sortie que j'attends. Ok. Bah écoutez, j'espère que, que ça vous donne envie. En tout cas, on n'est pas sans en reparler dans Culture Bulle. Euh... Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi bah le, le pitch est cool et je trouve que la couverture, elle déchire. Ouais, je trouve aussi que la couverture a déchire. On parlait justement de l'importance euh, des, des couvertures dans l'émission dernière et c'est vrai qu'il faut savoir attirer l'œil dans, dans, dans les bacs et cette œuvre-là ouais. le fait euh, magnifiquement. J'espère bien ouais, voir. C'est le, euh, le premier teaser que tu as, hein, la, la couverture. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi la, la couverture qui t'a le plus plu, toi, Doug, dans ta vie, qui t'a le plus choqué en, en termes oh là tout en hein, hein, musique, cinéma, etc. Oh là là, des la, genre la couverture où j'ai vu le truc et je me la suis dit... La cover ou l'affiche de film ou quoi Ah ben bah il bah y en a qui m'ont déjà... Dit, alors je, je vois les celles qui m'ont bloqué, mais généralement c'est celle où t'as Nicolas Sarkozy dessus. Euh... <rire> ça, ça, ça bloque. Hein. Euh... On avait dit pas de politique. Oh <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh... Oh là là, c'est très dur ce que tu me demandes. Ah, c'est dur, moi je peux te parler comme ça, je, ça va peut-être pas être la plus, celle qui m'a le plus choqué, mais comme ça de tête je te dis que euh, il me semble qu'il y a une affiche de Dark Knight avec plein d'immeubles qui fait une forme de chauve-souris, celle-là j'avais kiffé. Et quand même hmm. kiffé étant un gros fan de Batman. Je me rappelle que quand j'avais vu cette affiche-là, j'avais kiffé, j'ai dit ah c'est du lourd quand même. Alors, y a, de Batman y a affiche, de Nolan. Il y a une affiche qui m'a marqué mais qui m'a pas donné envie de voir le film parce que je savais que ce serait une bouse. <rire> euh, c celle. C'est une affiche de Alien Covenant qui ressemble ouais. à une espèce de sculpture incroyable. Euh, ouais. Je peux essayer de, de te la retrouver rapidement, mais allez, euh, euh, c'était, je pense, une des plus belles affiches que j'ai vues. Il y en a euh, Monsieur Grau qui dit vagabond tome 5 où euh, justement bah, où euh, le héros est en train de crier. Je, je l'ai devant moi, je peux pas te l'envoyer doug, Je sais pas si j'essaie de te l'envoyer par Discord comme on. ça. Tu la montres un peu à, tu la montres à, un, un peu à tout le monde. Je peux mais, Attends, mais qu'est-ce que je fais sur Yahoo, moi Oh là là Là, c'est une autre histoire. Il va falloir que je reconfigure euh, totalement mon, mon PC parce que je suis, euh, je suis censé être sur Google. Ah, c'est ta je me là là. Ouais, elle est incroyable. Ah, Honnêtement, le film est à une bouse, mais l'affiche est incroyable. Es, C'était en 2019, ça. Je même pas vu passer, ce film-là. Ah, ben, T'as rien raté. Elle <rire> a la, la, la, la, la, la à des boîtes, en tout cas. Franchement, l'affiche est très... Ça me fait penser à une autre affiche qu'on avait de... de Sons of Anarchy. Tu vois, ils sont tous en dans... mmh. train de se battre un peu. Dis, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, celle-là aussi. Bon, à mon avis, tu aurais trouvé euh, Vagabond Tom 5 avant moi, Doug. Euh... Étant donné que... Il y a Vagabond Tom 5. Ah, je l'ai. Je l'ai. du a dû trouver. Mais moi, je peux pas la diffuser, du coup. Là, tu me, me l'envoies par Discord ah, c'est okay, celle avec le fais... gashikri. Ouais, c'est celle-là, oui. Okay, OK, je te laisse la la montrer à tout le monde. Vagabond tome 5 pour le manga. C'est peut-être pas le le, ouais. plus, le le la plus belle la, version, la, la plus belle, mais hein. <rire> <rire> Ouais. En tout cas, euh Vagabond, on en a déjà parlé dans l'émission, c'est une très belle œuvre aussi que que que je conseille que je conseille, excusez-moi, à à à tous. Vraiment euh, un classique du manga à mes yeux. Euh, moi, j'ai lu aussi La Pierre et le Sabre, qui justement parle fait l'histoire de vagabond euh, en version roman pour ceux qui sont un peu qui sont un peu de mal avec euh, avec le manga. Il euh, y, a, y a La Pierre et le Sabre qui existe aussi, c'est le roman dont il est adapté, qui est euh, un conte contemporain du Japon. On va pouvoir continuer notre petit agenda de la semaine avec Kamuya Ride, le tome 6, euh, qui est un manga, pour le coup, un manga Vega Dupuy. On salue les équipes de Vega Dupuy qui sont qui sont qui qui font vraiment du bon travail dans les œuvres qu'ils nous proposent depuis le début. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Kamuya Ride, euh, qui a des belles affiches qui m'intriguent tout le temps, mais que j'ai pas pris le temps de lire. On parlait de cover, vous m'entendez toujours. On parlait de, de cover... Et c'est vrai que Camuya Ride, il y a un côté qui, qui, est, qui est très très beau aussi. Vous voyez Et vraiment, à chaque fois, c'est très... Eh, hey, je suis en plein écran, ça fait bizarre. Oh, je ne savais pas que j'étais beau gosse comme ça. Camuya euh, Ride. Et... Camuya, vous voyez, ils ont vraiment des, de belles covers avec euh, toutes pleines de belles couleurs. Et pour le coup, euh, le tome 6 sort également de 17. Juin. J'espère vraiment qu'on va en parler à la prochaine émission de, de culture, de la prochaine émission spéciale Vega Dupuis. Je au moins en lu les trois premiers tomes et je pourrais revenir vers vous. Je peux vous lire le résumé. Alors que Kamuya Ride a été remis sur pied par son ancien mentor, il sent sa force décuplée et opère une nouvelle transformation, chevauchant son impressionnante moto. Il part à l'assaut du premier des dieux puissants qui sème la terreur dans la campagne victorieux à l'issue d'un combat épique. Le Kamuya n'en reste pas moins inquiet sur la manière de vaincre les deux autres dieux. Il reçoit pour ce faire le soutien de la compagnie des boucliers dont le capitaine se remet de graves blessures. Pendant ce temps, le prince affronte... Ah non, mais là, je vous, je vous résume le tome 6 en fait tu vois des fois je fais des trucs je t'ai dit le mec spoil je vous ai spoilé tous les tomes 1 <rire> 2 3 4 5 <rire> et moi, je l'ai pas capter comme je les ai pas lus, je voilà sais pas, tu... eh, sans... eh ben, moi aussi, aussi je vais pas capter mais comme sandrine tu voulais, le côté, tu voulais le côté tiers tu voulais le côté tiers euh, qui pitch et ben voilà tu l'as tu l'as vous avez vraiment en tout cas ça a l'air plutôt cool je vais vous lire, pour le coup j'ai trouvé le, le premier pitch du tome 1, je vais vous le lire comme ça, ça va peut-être vous mettre dedans. « Alors, Japon, vers l'an 400, le royaume s'embrase. La révolte gronde chez les grands chefs des clans locaux opposés au maître du pays. La dynastie Yamato pour réprimer la rébellion. Une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils, Yamato Takeru. Cependant, les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest. Le jeune homme ne doit son salut qu'à l'intervention d'un étrange combattant. » Ride qui s'attaque à ce qui semble être la source de la dissidence. D'anciennes divinités, soudain revenues des limbes, Yamato Takeru découvre que derrière les complots se cachent les dieux des différentes provinces du Japon. Endormis depuis le début du règne des hommes, c'est donc l'équilibre du royaume tout entier qui est menacé. J'espère que ça va vous faire kiffer. Moi, En tout cas, ça me semble pas mal. Visuellement, ça m'a l'air aussi très costaud au niveau dessin. J'ai ouvert, je viens de voir un un, un, un gars en culotte japonaise direct. Allez hop, streamer, streamer. <rire> streamer, ah non. Streamer. Ah mais, mais faut, faut pas que je fasse le dangereux avec les trucs comme ça avec non, Twitch. Ça, non. ça va encore. Ça passe. De la, du... Il ne faut, de faut, faire attention, faut pas, <rire> pas, de, pas de nudité. <rire> pas de nudité sur Twitch, sinon ce serait quand même con qu'on fasse euh, qu'on <rire> se fasse striker la, la, la, la, la chaîne de Dupuis. Hop, j'essaie de vous trouver de dessins qui sont vraiment pas mal. Mais en tout cas, Camuya Ride, ça sort le 17 juin et c'est dans toutes les bonnes librairies dont celle de Sandrine, je pense. Donc allez vous le procurer et faites-vous plaisir et vous me faites votre retour avant la prochaine émission Vega du Dupuis qui aura lieu dans le mois. En tout cas, tiens d'ailleurs Sandrine, tu es basée où Où est ta librairie Bonsoir Géno. Que tu peux nous dire où tu es basée Sandrine, comme ça on t'envoie quelques shinobi concevoir ta ta librairie et ça en le même parc, temps c'est une valeur au parc Spirou ok c'est très loin d'ailleurs j'ai vu un reportage sur le parc Spirou euh, sur Capital il me semble où euh, où ils expliquaient pas mal de trucs il y avait l'auteur de, de Kid Paddle et tout qui était là-bas et tout c'était vraiment c'est un délire hein, le parc Spirou je pense que au moment où je serais dans le sud ce serait fort probable que j'aille jeter un oeil euh, euh, de, ah mince tu m'as vu alors ah bah non j'ai pas fait je savais pas que tu bossais là bas donc j'ai pas dû savoir que c'était toi en tout cas bah si vous êtes euh, aux alentours du parc Spirou allez faire un petit coucou à Sandrine on va pouvoir passer à la fin de l'émission au fameux concours il y a une dernière œuvre qui est disponible dont on a parlé euh, depuis euh, depuis le début de l'émission c'est le c'est le barouf donc n'hésitez pas à aller checker le barouf merde j'ai décroché mon micro ah il casse tout attends Attends, ce, que, ce que tu peux faire. Ce sont attends. les aléas du direct. Attends, t'as je vais de faire, je vais te couper ton micro deux secondes. Débranche-le pour éviter qu'il y ait un plop et tu le visses. Et pendant ce temps, je vais faire une description de ce qui se passe. Euh, nous avons Tiern donc, qui est en train de se battre ardemment contre son micro. Regardez, je vais vous mettre un plan plus grand comme ça, on peut apprécier le mouvement. <rire> Alors qu'il est en train de se battre avec l'étape de la vis, euh, il faut savoir que c'est en deux étapes. Si on veut pouvoir maîtriser le mouvement, c'est d'abord on doit enclencher le micro et ensuite on doit avoir la bague de serrage. Va-t-il réussir à coordonner le mouvement Attends, je te remets ton son, bouge pas. Allô Tu m'entends oui. Je te disais que je vais la faire comme un vrai rappeur, je sais d'où je viens, t'as vu. Ah oui, okay. <rire> okay. Ah, Donc, je peux tenir le micro. Au moins, on perd pas de temps. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu les aléas du Rex. C'est vraiment ça qu'il turbule. On rigole vraiment. Moi, ça me, ça me donne chaud en deux secondes. Mais depuis le début de la saison, honnêtement, j'ai tellement eu chaud que ça, c'est tout à fait anodin. Ça fait partie de mon quotidien. C'est mon petit côté, c'est mon petit côté, Pierre Richard. C'est mon petit côté, euh, les mini rocli, tout ça, où vous pouvez vous fendre la gueule avec moi. Profitez-en, c'est tous les lundis, ça s'appelle Culture Bull, et euh, je serai au, en spectacle bientôt au Paname euh, tous les soirs. <rire> <Merci>. <rire> en tout cas, on va passer au concours. Comme d'habitude, on vous fait gagner 50 coins pour aller sur euh, Webtoon Factory, pour pouvoir euh, gagner, pour pouvoir lire la suite des, des webtoons qu'on vous présente euh, 50 coins que vous pouvez que vous pourrez euh, dont vous pourrez profiter et justement parce que les premiers chapitres sont gratuits il me semble que c'est les trois premiers qui sont gratuits et la suite est euh, bien sûr à, à, et ben, il faut rémunérer les auteurs donc euh, il faut payer pour lire la suite mais euh, grâce à culture Bull, on vous fait gagner quelques passes droits quelques coins qui vous, vous qui vous donnent l'accès aux œuvres il faut taper barouf comme l'a dit euh, space ou c'est parti il me semble que Rachelita n'a jamais gagné. Ce serait pas mal qu'elle gagne ce soir. Je dis pas ça pour corrompre la machine. Je dis ça comme ça en passant. Il y a, c il y a Sigrid aussi qui n'a jamais gagné, il me semble. Monsieur Graou, je sais pas s'il a déjà gagné. Sigrid, faut prononcer Siegfried. Siegfried. Ouais, ouais, ouais. C'est important de prononcer le F. C'est parfois as des a lettres pas F qui F, sont là. muettes. Ouais, mais t'as des lettres qui sont muettes. Elle, elle a une lettre qui est invisible. D'accord. D'accord. C'est du shinobisme à l'état pur, ça. Mm ok Siegfried c'est noté pour la prochaine fois monsieur Grau a jamais gagné <rire> Macron Siegfried mais <rire> ah c'est une, une private joke apparemment Et on lui rajoute <rire> des lettres à des moments dans son photo, parfois. d'ailleurs tout à l'heure quand tu quand as posé la question pour les, pour les pochettes il y a une pochette d'album qui m'est revenue ouais. euh, alors c'est pas une blague quand je l'ai vu je me suis dit je dois absolument écouter ce truc là et c'est une photo, ouais. c'est, c'est une photo de, de, de, Denis Bennett, qui est artiste. Ouais. Voilà. Euh, <rire> c'est, et c'est beaucoup trop cool, comme musique. <rire> Vraiment. Ah, elle incroyable, la cover. La, la la photo, franchement. Je <rire> la, la trouve super, la photo. Mais elle ouais. m'interroge. Elle m'interroge totalement sur, sur, même sur mon être. <rire> je me demande pourquoi elle me regarde comme ça, au final. <rire> Et c'est pour ça que c'est... C'est génial. Si, tu te si. demandes... De, non, mais si, je t'en prie. Je t'écoute. Non, je fais comme chez toi. Non, je disais, si vous voulez écouter, c'est Denis Bennett, Mr Experience, je vous le mets dans le chat. Ok, ça tue. En tout cas, la cover, c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce qui... Quel est le, quelle, quelle musique il propose, tout simplement C'est euh, franchement fantastique. Ah, -ce On va que pouvoir ça tirer au sort. Moi, ça m'évoque quoi Ça m'évoque... Euh, Je sais pas. Un Dupont euh, qui se laisse aller. Non, <rire> mais musicalement, ça se... t'évoque quoi Il <rire> n'y beaucoup... euh... a... Y a pas une époque qui devient Ouais, peut-être les 80-70, non 70 80 ouais, on, est... on est dans un style de musique un peu euh, façon décadente, mais vraie années 80, pas euh, façon euh, de, euh, synthwave <rire> ou quoi, et ça marche bien. Là, on croit un dupont, un dupont qui fait une déprime. Euh, <rire> du les dupont de Tintin, qui ouais. se laisse pousser les cheveux et tout. Mange que des céréales et tout, non Quel délire En tout cas, c'est une vraie, une vraie de vraie cover. C'est vrai que quand tu tombes face à ça, imagine là en vinyle. Je te jure, tu regardes c'est quoi. <rire> en tout cas, on peut peut-être, on peut peut-être piquer un gagnant, Doug. Ouais. Et, euh, et merci à, à Résus pour son raid. Yes, merci oui. Résus. Merci à toi. J'ai pas vu passer le. Merci Résus. Merci, bonsoir. <rire> euh, tombe sur merci Siegfried Tigang. Tu vois Siegfried, ça pardon. Siegfried pardon, Siegfried. trop tard. Siegfried c'est trop tard, je veux dire Siegfried toute sa vie. <rire> bah Siegfried, tu as gagné un, tu as gagné 50 coins. Euh, ce que tu peux faire c'est euh, m'envoyer tes coordonnées euh, en message privé sur euh, Twitch euh, m'envoyer ton mail, hein, le mail avec lequel tu vas ouvrir ton compte Webtoon Factory et nous on t'enverra les 50 coins qui te permettront de découvrir Barouf mais pas que. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission, on va pouvoir faire un petit raid aussi. C'est une émission plus détente que d'habitude, on réussit à rire un peu plus, on réussit à rire beaucoup plus que d'habitude parce que c'est c'est moins sérieux, c'est vraiment une discussion, j'ai vraiment tenu à ce qu'on ait une discussion tous ensemble. En plus, Doug est venu participer, donc c'est encore mieux, comme ça vous pouvez mettre une tête derrière toute la technique de, de Culture Bull. Doug qui, aussi, qui a aussi sa, sa, sa chaîne Twitch, T'appelles qui est rue, comme c'est marqué. Vous pouvez aller la rejoindre comme ça. Il stream tous les matins, c'est bien ça C'est ça, merci beaucoup. <rire> Avec des matinales, c'est gratuit, t'inquiète. Il fait, des, il fait donc des matinales qui sont assez cool Doug qui est aussi un, un musicien ultra expérimenté euh, ouais, Un super un musicien, super fort <rire> euh, Franchement, euh, Carlos Santana n'a qu'à bien se tenir ouais, En tout cas, rejoignez ça <rire> <pitches les> <rire> Grave. En tout cas, allez rejoindre sa chaîne Et nous, on se dit On peut peut-être faire un raid, Doug ouais, mais alors, alors ça, c'est le, le moment en fait, que vous ne voyez pas moment où il dit alors on va faire un raid et moment où je fais oh putain le raid donc j'ouvre un onglet <rire> puis je scroll et je fais okay, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on raid va... qu qu va... euh, donc là je qu'on qu va raid euh... Et, euh, et et et on prend une chaîne au pif ou euh, on va Ouais, on une chaîne ga... qui un est un peu en, rap... un ouais. peu en rapport avec, euh, avec les BD, le manga, ouais, l'art prends... tout ça. Je prends une chaîne artistique euh... Alors, la, la semaine prochaine, on fait une émission spéciale euh, Lovecraft, c'est une spéciale du puits, avec euh, Alt 236 qui sera parmi nous, qui est l'invité de la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine à 21h, le rendez-vous est pris. J'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Alors, je viens de trouver une chaîne, on est obligé de la raid, parce qu'elle s'appelle Eloa, c'est moi. Eloa c'est moi, bah, let's go, let's go pour notre ami, SO notre ami Eloa et euh... <rire> ça me fait penser à Eloa justement de Webtoon Factory, c'est un peu la, la, la blague, donc on, on va vous laisser avec cette personne, embrassez-la de notre part, vous dites que vous venez de la part de, du Puy Direct, et on se dit à lundi prochain mes Shinobi, c'était un plaisir, et euh... voilà, à lundi, merci à vous d'être passé. À passés. bientôt, ouais. au revoir.